c'est-à-dire le frère Renaud Silly. Bonjour. Le frère Éric Paulet. Bonjour. Et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier, nous sommes le 26 mars, quatrième jeudi de carême de l'an 2020 après le Christ. Le virus ébranle nos vies. Je veux dire qu'il ébranle ce pourquoi nous vivions jusqu'à ces derniers jours. On n'a plus les mêmes attentes pour la journée qui vient, Lorsqu'on sait, par exemple, un proche malade, ou exposé, ou fragile. On est obligé de mettre de l'ordre dans les priorités, de se concentrer sur l'essentiel et de laisser le secondaire pour plus tard. Et du reste, peut-être ce « plus tard » ne viendra-t-il jamais, mais tant pis, on s'en déleste. Chaque jour qui passe, nous faisons un peu plus le tri dans nos attentes ou dans nos appréhensions comme lorsqu'on déménage dans un appartement plus petit et qu'on se résout à se séparer de ce qui, finalement, n'était pas si important. Ainsi, chaque jour qui passe, nos espoirs se déplacent. Et hier, avec l'ecclésiaste, nous avons vu un déplacement des espoirs. Euh, l'ecclésiaste qui avait cherché tous les succès de euh, ce temps de son temps euh, a déplacé son espoir en regardant les euh, le ciel et ses mouvements, le soleil et ses mouvements, la terre et son mouvement, les eaux et leurs mouvements En se mettant à l'école de la nature il a déplacé son espoir vers la sagesse et euh, il a euh, finalement il s'est détaché, comme un sage doit le faire lorsqu'il s'aperçoit que ce qu'il avait poursuivi n'était que buée ou vanité, eh bien il s'était délesté de ce qui était secondaire ou de ce qui n'avait plus l'importance qu'il pensait qu'on pouvait lui accorder. Et aujourd'hui, nous nous tournons vers un autre de ces sages. L'Ecclésiaste nous montrait comment on fait le tri dans ses espoirs à partir du désir, à partir de ce que l'on désire. Et euh, le livre de Job nous montre au contraire comment on fait le tri dans ses espoirs lorsqu'on est frappé par le malheur. Job, c'est la privation, c'est le manque qui le conduit à se détacher et à accepter de déplacer ses espoirs en fonction de ce qui lui arrive. Nous allons voir tout d'abord un, un premier texte qui exprime bien l'expérience de Job avec toute sa dimension tragique et la profondeur de son tourment. Du livre de Job au chapitre 3 e Pourquoi ne suis-je mort dans les entrailles Pourquoi ne suis-je pas mort aussitôt sorti du ventre Pourquoi des genoux accueillants pourquoi des saints à Car maintenant je me tairai en dormant et mon sommeil me reposerait avec les rois et les grands de la terre qui se construisent des déserts ou avec les princes qui possèdent de l'or et remplissent d'argent leurs maisons. Là, les méchants cessent leur violence. Là se reposent les forces épuisées. Ceux qui étaient jadis enchaînés ensemble sont sans vices ils n'entendent pas la voix de l'exacteur. Là sont le petit et le grand, l'esclave, est libre de son maître. Pourquoi la lumière est-elle donnée aux miséreux, et la vie à ceux qui sont dans l'amertume de l'âme, à ceux qui attendent comme des chercheurs de trésors la mort, et elle ne vient pas, à l'homme dont la route est cachée, et que Dieu cerne de ténèbres. Voici cette première partie. On voit bien comment... De même que l'Ecclésiaste était tourmenté par ses désirs et son désir cherchant la voie de son désir, et eh bien à l'inverse, euh, Job est tourmenté par sa détresse et lui, ce qu'il cherche, comme l'Ecclésiaste, c'est la paix, non pas la paix euh, qui vient de l'accomplissement des désirs, mais la paix qui vient du fait que cesse la souffrance. Peut-être qu'on peut mettre juste en complément une autre partie de ce texte pour bien voir tout de suite que ce qui apparaît comme une expérience de perte de certains espoirs n'est pas détaché non plus d'un espoir plus grand. Du livre de Job au chapitre 19e, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Et qu'au dernier jour, je ressusciterai de la terre. De nouveau, je serai entouré de ma peau, et dans ma chair, je verrai Dieu. Lui, que moi-même, je verrai, que mes yeux contempleront, et non un autre. C'est là mon espérance, qui repose en mon sein. » Alors, Frère Renaud, donc euh, on, on voit cette ambivalence hein, et euh, expérience très profonde, très puissante, de la détresse et, en même temps, euh, expérience d'une espérance plus haute. Mais on peut commencer peut-être par l'expérience de la détresse. Voilà, le, le, la volonté est une. Lorsqu'elle est mise en présence du bien, eh bien, il suscite son désir et sa réjouissance. Et lorsque la volonté est mise en présence du mal, cela euh, cause sa tristesse. Au fond, avec l'ecclésiaste hier, nous voyons quelqu'un qui est éprouvé par l'expérience du bien. Et qu'est-ce qu'il en fait Comment est-ce que ce, cette, cette, cette joie demande à être purifiée au service d'une recherche et d'une espérance plus haute C'est un peu l'enjeu du livre de l'ecclésiaste. Dans le livre de Job, c'est la volonté d'un homme qui est mise en présence de, des mots... Et alors là, il y a toute une suite de mots presque cataclysmiques qui lui tombent dessus. Alors il faut savoir tout de suite que, autant l'ecclésiaste, même s'il se dissimule derrière un pseudonyme, son expérience recoupe certainement une expérience personnelle vécue par ce maître de sagesse qui se donne à nous sous un nom d'emprunt, euh, alors que Job, euh, là, c'est un livre, euh, en quelque sorte, de, de, de, de réflexion. Euh, bien entendu qu'il y a des expériences derrière, hein, que beaucoup de gens, hélas, peuvent se reconnaître dans, dans ces épreuves, mais euh, ce n'est pas tellement l'auteur du livre lui-même hein, qui, qui, qui nous fait part d'une expérience personnelle. Ce n'est pas autobiographique, non. mais il n'empêche que c'est vé véridique au sens ça reprend des, des expériences voilà. humaines euh, euh, que, que, que, dont tout le monde fait l'expérience Alors, en particulier, la grande lamentation que nous avons lue euh, tout à l'heure, qui ouvre en fait les dialogues, c'est-à-dire la partie la plus sérieuse et la plus, euh, plus ambivalente du livre de Job, euh, a beaucoup d'affinités avec euh, une lamentation, la cinquième confession de Jérémie, au chapitre 20 euh, du, euh, du livre de ce prophète. Et chez Jérémie, il s'agit d'une expérience réelle et personnelle, qui d'ailleurs, par certains côtés, est plus bouleversante chez Jérémie, parce qu'elle sent le vécu, si j'ose dire. Euh, alors que euh, dans le Job, il y a une dimension stylisée de, cette, de, cette, de ce malheur et de cette souffrance, euh, littéraire, euh, qui tend à la transfigurer dans une, une chose de beauté, presque. Euh, ce qui fait que, poétiquement, euh, c'est vraiment un, un chef-d'œuvre absolu, c'est ce chapitre 3 euh, avec euh, toute une mise en scène cosmique, de la lamentation bref, euh, il ne faut pas oublier cette dimension un petit peu construite hein, de la, de la, de, de, du désespoir en fait tel que le prend l'œil de Job il ne faut pas le recevoir en pleine figure euh, comme euh, eh l'expérience directe de quelqu'un euh, c'est aussi une, une méditation a posteriori probablement nourri par l'expérience de l'exil euh, d'Israël. Euh, euh, exil qui met en crise, dans une certaine mesure, une certaine théologie de la rétribution que l'on trouve exprimée dans le Deutéronome, euh, qui, selon laquelle « fait le bien et t'arrivera des, euh, des, des joies »,« fait le mal, euh, tu peux t'attendre attendre à un certain nombre de problèmes ». Et euh, Job, est, justement, nous présente un personnage impeccable, à tout point de vue, dans sa famille, dans son travail, même dans sa, sa religion, et dans son attitude personnelle, qui pourtant est frappée de mille mots. Donc là, il y a une dimension, comme on appellera ça, heuristique. C'est-à-dire que c'est une façon d'interroger une situation problématique à partir d'un exemple que l'on systématise. Donc l'ampleur des mots de Job est inversement proportionnelle à l'ampleur de sa justice. C'est le « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu voilà. pour qu'il me tombe dessus Exactement. autant de... Voilà. » Sachant qu'en plus, le, le livre de Job se plaît à accumuler les, les malheurs, c'est-à-dire que tout, tout s'écroule autour de Job. Voilà. puis alors en Donc, plus avec un ordre tout à fait intéressant, puisque c'est l'ordre de la création à l'envers. Euh, autant le premier homme était béni dans sa descendance... Euh, dans la manière dont il fructifie, faisait fructifier la, la terre avec ses troupeaux, avec euh, avec sa, ses, ses, ses champs, etc. Eh et bien, Job, lui, c'est ce qu'on lui prend en premier hein, ses enfants, ses, ses troupeaux. Et puis à la fin, finalement, ce sont même les euh, c'est même le, le cosmos qui presque s'effondre se, sur lui. Euh, la séparation de la terre et du ciel, qui est l'une des premières œuvres de Dieu dans, dans la création, dans le récit de la Genèse. Eh bien. Euh, le, la tente sous laquelle ses enfants festoyaient s'effondre, hein, ce qui est une sorte de confusion en fait, entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc il y a une dimension, si vous voulez, euh, très heuristique, encore une fois, hein, au sens où c'est un livre qui euh, pose euh, une situation nourrie d'expériences réelles, bien entendu, mais en revanche, ça n'est pas celle du personnage qui, dont, dont l'historicité est fort sujette à caution, l'historicité hein, de, de, de, de Job. Alors. Euh, L'Ecclésiaste euh, appartient à ce, cette catégorie de gens avec euh, lesquels on a le sentiment qu'ils ne vous livrent jamais le fond de leur pensée. Non parce qu'ils vous la dissimulent, euh, mais parce qu'ils ont euh, des scrupules euh, avec, liés au sentiment que les choses se présentent toujours sur un jour nouveau, ce qui empêche de parvenir à des conclusions définitives. C'est pour ça que ce livre qui est pétri de tant d'expériences, est en fait si court, à peine dix chapitres. Euh, avec Job, nous avons euh, un, une personnalité fort différente, puisque euh, les, euh, lui, il hurle, euh, il tempête, il se défend pied à pied, il est sûr de son bon droit. À ses amis qui veulent absolument lui arracher un aveu, l'aveu de ses fautes qui lui auraient mérité ses, ses mauvais traitements, il résiste jusqu'au bout. Et euh, d'ailleurs, là il y a quelque chose dopigâtre et de particulièrement sympathique chez Job, dans cette, euh, cette pertinacité entêtée euh, qu'il oppose à ses amis, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis d'ailleurs, hein, euh, à ses amis qui voudraient euh, le, lui dire, mais en fait, reconnais que tu es responsable de ce qui t'arrive. Et Job refuse jusqu'au bout, euh, pied à pied. Et là, il y a quelque chose de vraiment de, de, qui manifeste une volonté euh, très assurée, hein, et très profondément euh, ancrée dans ses, dans ses convictions. Euh, alors, euh, le, euh, ses sentiments sont certainement subtils et mélangés, mais il les exprime euh, farouchement, franchement, directement. Alors, euh, donc, dans cette lamentation que nous avons lue, euh, il y a de fait quelque chose d'assez... Euh, là, On sent bien que c'est de la philosophie derrière, euh, avec cette méditation sur la mort qui égalise toutes les conditions. Euh, au fond, vous voyez, ce n'est pas du tout qu'il est en train d'appeler la mort. Ce n'est pas du tout ça. Simplement, il constate que euh, les, les, les inégalités sont euh, criantes dans ce monde, que certains réussissent, d'autres échouent, et on ne sait pas très bien pourquoi. On n'arrive pas à en donner vraiment des, des, des raisons déterminantes, en quelque sorte. Mais néanmoins, la mort est d'une certaine manière un refuge, ici, au sens où elle égalise les conditions. Non pas parce que tous y auraient le même sort, mais parce qu'elle remet les compteurs à zéro. Et que euh, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de, de, de, de fort. C'est-à-dire, euh, nous, avons, nous avons parlé dans une des premières émissions du fameux « Être pour la mort » de Heidegger. Là, du coup, il ne s'agit pas d'être pour la mort. Il constate simplement, en revanche, que la mort nous oblige à une dépossession de nous-mêmes euh, dans laquelle eh bien, il n'y a plus ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Et, et que du coup, de ce point de vue-là, la mort est une expérience de vérité. Et ça pour le coup, ça n'est absolument pas nihiliste. c'est au contraire quelque chose de... de c'est ce qu'on appellerait presque la Pâque personnelle. C'est-à-dire que euh, chacun doit passer par cette étape-là qui est celle de l'arrachage à ce qu'il est. C'est-à-dire, est-ce que nous consentirons à cette déprise de nous-mêmes pour nous donner totalement au Seigneur, ou est-ce qu'au contraire nous allons rester agrippés jusqu'au bout à nos petits, à, nos, à nos, nos toutes petites satisfactions personnelles. Et de ce point de vue-là, on sent bien que la, la, la, la, le, le memento mori, le souviens-toi que tu vas mourir, euh, auquel Job nous invite, a une dimension vraiment de, de sagesse profonde. Euh, pour nous, pour, pour, pour en tirer ce qu'il y a de meilleur. Rappelez-vous ce que disait le grand Montaigne philosopher, c'est apprendre à mourir. Eh bien, Là, on est un petit peu là-dedans, quand même. C'est-à-dire que la mort nous apprend quel est le prix de la vie. Alors, ça, on voit bien, effectivement, l'expérience de Job, ici, mise en scène littérairement, mais quand même, dans lequel, justement, il était de ceux qui avaient tout, et il se retrouve dans la position du miséreux, euh, et, et, et se rendant compte finalement que le miséreux euh, n'a rien euh, et il se retrouve effectivement dans, dans, dans une, comment dire, à égalité de ce point de vue face à la mort. Ça mmh. je, je mmh. le vois bien, on, on voit bien c'est... Euh, mais il me semble en même temps qu'il y a dans, ce, dans, dans, dans cette question, c'est pas seulement la question d'avoir euh, euh, tout perdu, c'est finalement se trouver face à l'expérience de la mort, mmh. mais c'est aussi la question, mais est-ce que ça valait la peine de vivre mmh. oui. Parce qu'on voit bien quand même, pourquoi est-ce que je ne suis pas mort, déjà dans les entrailles Ça aurait été plus rapide, mmh. plutôt que de passer sa vie à amasser quelque chose, pour finalement tout perdre au bout du compte. De la même façon... Euh, pourquoi ne suis-je pas mort aussitôt sorti du ventre? À la limite, dans le ventre maternel, on a un petit cocon bien chaud et bien agréable. Tout est, de, tout est sous, euh, la nourriture est donnée au quotidien. Et en fait, dès qu'on entre, hein, dès qu'on, euh, euh, c'est Chateaubriand qui expliquait ainsi sa naissance, le, le malheur de sa naissance lorsque sa, sa mère lui infligea euh, la, de, de voir le jour. Hein. Euh, la, la, euh, donc, il a tiré ça de Job, hein, ça. C'est certainement... évident qu'il l'a sorti de Job. Oui, oui. Et, et, euh, et donc, et, et on voit bien ici cette question, quand même. Il y a certes cette dimension, l'égalisation des conditions devant la mort, et le fait que finalement, il faut arriver, enfin, tout homme doit se déprendre à un moment, et en même temps, la question, oui, mais, la question rebondit, qui est, mais à ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine de vivre Est-ce que finalement, on n'aurait pas mieux, encore mieux fait de ne chercher qu'à faire comme ces princes ou ces, oui. euh, ou ces rois, qui se construisent des grands palais bien à l'écart, bien climatisés, avec de la nourriture à profusion, et qui éloignent d'eux toute source de, euh, de déplaisir ou de peine. Mmh, mmh. Euh, alors en fait, pour ne pas commettre de contresens sur l'attitude de Job, il faut se rappeler qu'il ne cesse de s'adresser à Dieu. Et il euh, n'y euh, a chez lui aucune complaisance dans, euh, justement, cette, cette mort stylisée. Euh, ce n'est pas un artifice romantique hein, pour mettre en valeur son propre détachement par rapport aux choses. Au contraire, euh, tout, ce que la, tout ce que nous dit Job, c'est qu'il euh, a aimé euh, eh euh, d'avoir des enfants, des troupeaux, une certaine richesse, une certaine considération, il en parle aussi à un moment au chapitre 29, de, de, de sa considération sociale, et il souffre d'en être privé. Et il demande pourquoi. C'est-à-dire que Job, c'est une grande question. C'est d'abord ça que le livre veut mettre en, en place, c'est-à-dire se trouver dans l'attitude interrogative, c'est-à-dire qui demande à être éclairé, à comprendre, euh, avec, à comprendre avec le, la raison, à comprendre avec le cœur aussi. On sent bien qu'il y a à la fois, il faut comprendre ce qui lui arrive, et aussi l'accepter par sa volonté. Et d'une certaine manière, le livre de Job, c'est l'histoire de cette acceptation. Mais pour ça, Job, et c'est là où on voit bien qu'on est devant un livre de la révélation, il sait bien qu'il n'y arrivera pas si Dieu ne lui répond pas. Euh, — Justement, il y, a, il, y a, il y a une succession de mises en échec de mmh. toutes les réponses humaines voilà. à, à cette interrogation de, de fait. sagesse. — C'est justement là euh, que les, les, les pauvres habits pauvres de Job euh, ont un rôle un petit peu agrat, euh, puisque puisqu'en fait, justement, ils sont là pour apporter les réponses humaines, euh, et que Job pulvérise au nom, justement, de son expérience et aussi de la question qu'il adresse à Dieu. Ce qui lui permet de pulvériser ses adversaires, c'est aussi l'appel au Seigneur. Euh, et ça, c'est un élément évidemment euh, déterminant. Euh, parce que quand on lit les, les, ce que disent les amis, euh, très souvent, ben, on est d'accord avec eux. <rire> et, et on trouve qu'ils ont, ils ont bien raison et qu'ils argumentent bien. Hein. Et du coup, on se dit, ça c'est curieux, finalement, dans le dialogue entre Job et les amis, je me trouve, moi, du côté des amis. <rire> Oui, oui toutes, ces, toutes ces, ces raisons qui sont quand même euh, oui. euh, justes de, de, de ne pas, si l'on peut dire, de ne pas désespérer. Or, la question de, la question de Job n'est justement pas euh, faut-il désespérer La question, ce, ce que tu dis, c'est euh, non pas faut-il désespérer, mais tant que Dieu ne répond pas, il voilà. n'y a pas d'espérance. C'est voilà. un peu ça. Donc, c'est là, en fait, le. le Vraiment, l'enjeu, le, le, si je peux dire notionnel, enfin même pragmatique, du livre de Job, c'est d'essayer de creuser cette situation dans laquelle Job se trouve de façon à ce qu'elle devienne une question béante. Voilà. Euh, dans laquelle justement les réponses trop rapides, euh, pas suffisamment méditées et pas nourries par l'expérience, euh, se fracassent sans pouvoir y répondre, sans, sans pouvoir apporter de solutions satisfaisante. Et, et du coup, et on sent bien que Job ne peut occuper cette position, alors, cette position en tout cas dans, la, dans le livre de Job lui-même, il ne peut l'occuper que du point de vue que lui donne sa confiance dans le Seigneur. Mmh. Au fond, euh, il pourrait y avoir une manière complaisante de, de, de, de s'opposer de aux, aux argumentations de ses amis, mais ce n'est pas ce qu'on a dans le livre de Job. Euh, ce qu'on qu a dans le livre, c'est en quelque sorte une, une, une défense, une argumentation, euh, qui ne cesse d'en appeler au Seigneur, jusqu'à ce qu'il lui réponde. Et donc il faut quand même presque 40 chapitres pour, pour que Dieu consente à répondre. Avec, euh... Donc, en fait, on, on, a bien la, euh, on pourrait dire, Job, c'est la mise à nu de la racine de l'espérance. C'est-à-dire que toutes les, toutes les, les pseudo-consolations ne sont pas la racine de, espér de son espérance. Tout ce qu'on peut apporter de, de raisonnement humain, de manière humaine, de, de rendre cette expérience du, du malheur euh, supportable, en fait, ne peut pas répondre. Voilà. C'est là, l'expérience de Job et celle de l'ecclésiaste sont irréductibles l'une à l'autre, parce que, celle de l'ecclésiaste, ça vient de la satiété du succès. Ce n'est pas la même chose. Ça ne se présente pas du tout de la même manière euh, pour une conscience humaine, cette, euh, ce dépassement qui consiste dans la satiété du bien ou euh, celui qui consiste dans l'expérience concrète des bons. Et, et du coup, le, le, force, donc les, les deux livres sont vraiment absolument complémentaires hein, de ce point de vue-là vraiment pour, ce qui est, pour mettre à nu, en quelque sorte, la racine de l'espérance, l'un et l'autre la mettent la à nu comme étant uniquement ben, dans le secours divin. Euh, simplement, l'un, c'est par la privation, l'autre par l'excès. Et donc ici, en fait, on voit apparaître euh, une distinction assez ferme entre ce qu'on peut appeler des espoirs humains, et puis, ce qu'on peut appeler véritablement l'espérance. des espoirs humains, ce sont ceux auxquels nous-mêmes nous pouvons prétendre, euh, soit par nos forces, soit avec l'aide des autres, mais, euh, qui, qui, euh, euh, mais, mais, mais qui, justement, ne sont pas encore l'espérance. Ce qui fait l'espérance, voilà. c'est le fait d'attendre de Dieu une réponse. Voilà. Et donc cette, cette espérance, elle va s'appuyer sur la foi en Dieu, et c'est la foi en Dieu, comme, comme roc, comme, comme confiance, qui va conduire à dire à Dieu, et eh bien maintenant, répond. Voilà. Euh, en tout cas, ça c'est la question de Job. Et voilà, c'est tout à fait. Job, c'est vraiment... Le livre est structuré autour de ça. C'est-à-dire, cet appel au Seigneur, euh, donne-moi la solution. Parce que, justement, moi... Si je cherche avec mes forces à moi, je, je n'arrive que dans cette, cette, cette mort qui égalise tout, bien sûr. Il y, a, il y a plein de choses que je constate, mais qui ne me donneront pas la, la, ce à quoi j'aspire. Bon. Euh, alors, ce qui est très frappant, euh, c'est que, justement, le, ce soit cet auteur qui pousse jusqu'au bout l'expérience de la privation, euh, à court terme, en tout cas, d'espoir des humains, hein, puisque là, pour le coup, il n'a aucune... Il n'a aucune espérance, enfin, aucun, aucun espoir humain, en tout cas, il a de, dans, le, dans le livre. Il n'y a rien qui annonce que sa situation va se redresser. Donc, ce n'est pas du tout fait pour ça. C'est ce livre-là dans lequel on possède la plus extraordinaire confession de l'Ancien Testament sur la résurrection de la chair. Avec, en effet, ce chapitre 19, versets 25 à 27. Donc, le deuxième texte qu'on a lu. Le deuxième vu, texte, hein. voilà. Je sais que mon rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, je ressusciterai de la terre, entouré de ma peau, de ma chair, je verrai Dieu, que mes yeux contempleront moi et non un autre. C'est là mon espérance. Alors, le texte ce que l'on traduit, c'est celui de la Vulgate de Saint Jérôme. L'hébreu est un petit peu plus obscur, mais néanmoins, il dit fondamentalement la même chose. Et on voit bien que ce qui est, ce qui est en fait ce que Job affirme, c'est que euh, entre Dieu et lui, euh, il appelle le Rédempteur, le Justicier, hein, celui qui va payer la note que, dont, dont lui-même ne il peut, il peut plus rien faire parce qu'il n'a plus rien. Et euh, cette, cette, ce vocabulaire du rachat euh, est, est très important parce qu'il signifie que le salut espéré est concret. Est derrière le rachat et l'idée de dette, il y a l'idée qu'il y a bien quelque chose qui demande à être compensé. C'est très important ici l'emploi de ce vocabulaire du rédempteur, parce qu'au fond, dans l'emploi de ce vocabulaire-là, Job exprime sa confiance dans une compensation réelle, et pas une espèce de vœu pieux, une orientation vers un avenir meilleur qui ne serait pas enraciné en quelque chose de concret. Là, ce qui est concret, enfin, ce qui donne à l'espérance de Job son caractère concret, c'est la justice de Dieu, et qui, du coup, devient le fondement de son espérance. Alors, le terme hébraïque est un terme juridique le Goel, on dit ça en hébreu, c'est un terme juridique qui justement désigne dans certaines affaires un personnage qui prend la place d'un débiteur défaillant. Et c'est ce mot-là qui est traduit par « rédempteur » dans la Vulgate. Et donc le vocabulaire de l'argent est ici tout à fait décisif, on le retrouve dans l'Évangile aussi d'ailleurs. « Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs », dit-on dans « Notre Père ». Oui. Il existait déjà avant dans la, dans la Bible hébraïque oui, oui, oui, oui, justement à cause de ce terme de Goël qui okay. est un, un terme juridique désignant celui qui prend la place d'un débiteur euh, défaillant. Okay. Et, et du coup, euh, dans le livre de Ruth en particulier, c'est la, la recherche du Goël, c'est toute le, le, la problématique du livre. Sans le Goël, Ruth et Noémie sont livrés en fait, à, des, à des appétits mercenaires. Donc. Euh, ce vocabulaire existe, hein, il, est, il est bien euh, attesté, euh, et, et donc ce n'est pas un hasard si on le retrouve ici au moment où, où Job exprime la réalité concrète de son, exp, de son espérance. Donc en fait, on a, mis, on a, on a montré euh, à travers ce, ce livre qu'il y a une espérance, euh, donc on, on met à découvert cette, euh, cet acte d'espérance qu'on attend de Dieu, ce qu'on espère on veut une réponse de Dieu, et on s'appuie pour cela sur la foi. Deuxième aspect, ce, il y a ce que l'on espère, et ici il ne s'agit pas d'espérer des... des euh, comment dire... ça n'est pas une, un, un rêve doré, c'est quelque chose de très concret, puisque justement on est face à cette expérience du malheur, et finalement il faut que la réponse de Dieu soit au niveau du malheur que l'on subit, hein. mmh. ce qui, ce que Job subit, c'est-à-dire justement d'avoir tout perdu, tous les biens, euh, ses proches, euh, d'être, euh, comment dire, euh, d'être euh, scrofuleux euh, avec des maladies, euh, euh, les, les, les, <rire> euh, des plaies euh, sur le sur le corps. Eh bien, il faut ce, le cœur de son attente, c'est que justement cette cette chair soit euh, euh, restaurés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on a d'une part une élévation de l'attente, parce que Job ne demande pas à récupérer ses troupeaux de moutons, mmh. ses multiples serviteurs, mmh. ses palais et, euh, et, enfants. et ses enfants, euh, et même ses enfants ce qui l'attend c'est en fait c'est quelque chose de plus profond qui est cette cette euh, cette vie avec sa chair voilà. donc une plénitude de sa nature restaurée et le deuxième aspect c'est que cette cette attente qui est qui s'est élevée vers une attente de la résurrection euh, en fait elle elle euh, son espérance conduit un acte de foi, c'est-à-dire que là, pour le coup, autant auparavant c'était la foi qui soutenait l'espérance, autant dans ce chapitre 19, c'est l'espérance qui conduit à la foi. Mm -hmm. Si je veux récupérer mm -hmm. cette chair ressuscitée, il va falloir qu'il y ait un rédempteur, celui qui, mm -hmm. qui, qui, qui fait passer, mm -hmm. euh, qui, qui rachète du péché et du mal, mm -hmm. pour passer dans mm -hmm. le contraire, dans l'opposé, et donc la résurrection donc c'est très intéressant de voir comment l'espérance s'appuie sur la foi mm -hmm. mais l'espérance va aussi conduire la foi oui, euh, oui. En fait, et, oui. et conduire oui, oui. À, à, à un approfondissement de la foi oui. Oui. tout à fait oui. alors euh, c'est vrai que ce rédempteur euh, on peut imaginer que je pensais que c'est le Christ mais c'est Dieu aussi c'est bien c'est le, le, le Christ et c'est Dieu enfin, j'en dirai un petit mot juste voilà. après Frédéric, peut-être peux-tu nous apporter un, un éclairage complémentaire sur ce que nous venons de voir J'ai le sentiment, cher frère, que ce livre de Job nous a conduit à des formules particulièrement profondes sur, sur l'espérance dans notre recherche de l'intelligence de l'espérance. Il en va de même pour l'auteur que je vous propose de, de découvrir aujourd'hui. Lorsqu'on se penche sur la littérature spirituelle des premiers siècles du christianisme avec à l'esprit le livre de Job, on est nécessairement impressionné par le vaste océan que constituent les 35 livres des « Morales sur Job » du pape Saint-Grégoire le Grand au VIe siècle. Loin d'être les propos d'un moraliste ou, pire, d'un moralisateur, ces « Morales », ces « Pages » sont une invitation continue à la méditation personnelle pour des lecteurs, qui comme le furent les contemporains du pape Grégoire dans un temps d'invasion, les lombards qui grignotent petit à petit l'Italie, lombards ariens, eh bien ces lecteurs pouvaient se reconnaître explicitement dans les souffrances de Job. Mais une méditation, cette méditation que propose Grégoire s'éclaire sans cesse du texte biblique. L'église écrit-il si elle n'était inondée des délices de la parole de dieu ne pourrait du désert de la vie présente s'élever vers les hauteurs quand l'âme attentive trouve sa nourriture dans l'intelligence des saintes écritures l'obscurité de la vie présente est déjà en elle illuminée de la splendeur du jour qui vient en sorte que même au milieu des ténèbres de notre corruption fait irruption la force de la lumière à venir. Le texte du livre de Job, si âpre et si dur dans l'épreuve que l'humanité peut connaître, est pour celui qui le médite une lumière pour la propre âpreté et dureté de son temps à lui. Tu disais tout à l'heure, Frère Renaud, que Job est une grande interrogation, une question béante, le paradoxe que met en lumière Grégoire dans, dans ce livre, c'est que cette interrogation, pour nous, est une réponse, ou en tout cas une réplique, dans nos, mo dans nos, monologues, dans nos monologues qui peuvent être des monologues de désespérés. Cette idée générale sur la relation entre l'homme et la Bible, Grégoire le Grand en trouve une illustration dans le texte même du livre de Job. Il s'agit du chapitre 35 au verset 10. Au temps de Grégoire, la Vulgate s'est presque complètement imposée, si bien qu'elle rend au lecteur latin certains traits hébreux du texte biblique absents des versions plus anciennes. C'est le cas ici. Chapitre 35, verset 10. Grégoire trouve une perle à laquelle les pères antérieurs avaient plus difficilement accès. C'est Eliou qui parle. Eliou fait remarquer à Job que les insensés sont ceux qui n'invoquent pas Dieu comme leur créateur et comme celui qui a mis en ordre les astres de la nuit. Ça, c'est la version grecque. Mais l'Hébreu parle de Dieu comme celui qui qui fait éclater dans la nuit les chants d'allégresse. C'est la traduction de la Bible de Jérusalem, qui est équivalente à celle de Jérôme, dans la Vulgate. Tu dis que c'était comment, la, la, la version grecque La version grecque, c'est « ordonner les astres ah, ». Voilà. Le, exactement, celui qui a mis en ordre les astres de la nuit. Et d'ailleurs, Thomas d'Aquin interprétera aussi cette, cette mise en ordre des astres de la nuit. Donc Thomas d'Aquin a les deux versions et il commente les deux, les deux versions. Voici donc au cœur du livre le plus sombre de la Bible, une définition très originale de Dieu. D'ailleurs, ce serait intéressant de, peut-être, qu'il y a un lien entre cette définition si extraordinaire de « mon rédempteur est vivant » et cette foi en, en la résurrection de la chair, et en même temps, cette définition très étonnante d'un dieu qui fait éclater un chant d'allégresse au cœur de la nuit. Il est temps d'écouter Grégoire. Le chant dans la nuit, c'est la joie dans l'épreuve, puisque même affligés par les épreuves de la condition temporelle, nous goûtons déjà par l'espérance les joies de l'éternité. C'est ce chant dans la nuit que célébrait Paul Ayez la joie dans l'espérance, la constance dans la tribulation. C'est ce chant dans la nuit, cantonné David, tu mets un refuge dans l'épreuve qui m'assiège, ô ma joie, délivre-moi de ceux qui m'assiègent. Comme nous ne pouvons retourner au bonheur éternel qu'à travers les maux temporels, tout le dessein de la Sainte Écriture est de nous réconforter au milieu des adversités qui passent, par l'espérance de la joie qui demeure. Au terme donc de l'âge patristique, en cette fin du VIe siècle, où les situations humaines et culturelles sont extrêmement perturbées, se lit un des textes les plus beaux, sans doute, sur l'espérance. Elle y est comparée à un chant qui s'élève dans toutes les nuits de ce monde, car c'est Dieu qui fait naître un tel chant nous a appris la version vulgate du livre de Job cette mise à nu comme tu disais frère Emmanuel de la racine de l'espérance le livre de Job a enfanté chez un des pères de l'occident médiéval Grégoire le Grand une très belle méditation sur cette vertu d'espérance chant dans la nuit la le... Ce qui, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, euh, la, la, chez Grégoire, ce qui retient son attention dans, dans la, la question de Job, euh, c'est cette... Euh, on pourrait dire que c'est euh, non plus la question elle-même, c'est la certitude de la joie à venir. Hein, C'est-à-dire que la, et c'est cette opposition, il joue sur cette opposition de la ténèbre actuelle et de la joie à venir. Et c'est moins sur le contenu de l'espérance, c'est-à-dire, bon, certainement dans d'autres textes, euh, Grégoire oui, aborde oui, le contenu, oui, hein, c'est oui, évident, oui, oui. évident. Mais ici, ce qu'il retient de la manière, on peut dire, dont Job se place face à Dieu, euh, c'est de, euh, de cette nuit qui fait face à la lumière, de cette, ce malheur qui fait face à celui qui est ma joie. Oui, parce qu'il en fait vraiment l'exemple de la lecture chrétienne de la Bible. Pour le chrétien, la Bible est ce chant dans la nuit. Quand on est envahi par les lombards, quand on est euh, entouré des craintes liées à une épidémie, quand on est euh, confronté à la mort, il y a une lumière, il y a un chant, c'est la méditation de la Bible. Et parmi cette méditation de la Bible, la méditation que l'on trouve dans le livre même de Job, parole adressée à, à Dieu, d'un homme qui questionne Dieu, et qui est enfante par, par cette espérance une foi nouvelle, en quelque sorte, eh bien c'est pour nous, et là on a le Grégoire qui, qui, qui, qui invite deux textes, Paul, Romain 12, 12, ayez la joie dans l'espérance. C'est vraiment ayez la joie dans l'espérance, la constance dans la tribulation. De même que dans la tribulation, il faut l'effort, il faut la durée, il faut une fidélité de, de vertu. L'espérance euh, a en elle cette dimension de joie, paradoxale. Et ensuite, il invite aussi le psalmiste, le psaume 31, 7, tu mets un refuge dans l'épreuve qui m'assiège, ô oh, ma joie! « Délivre-moi de ceux qui m'assiègent. » Je suis assiégé. Je, je suis en, en mmh. assiégé de toutes parts, dans tous les assauts possibles, et j'invoque Dieu, non pas euh, Dieu libérateur, mais ma joie. Dieu, ma joie. Je pense, je pense nécessairement à Bac, euh, que ma joie demeure. Il mmh. dit ça quand il vient de perdre son épouse. Donc, au cœur même de la souffrance, de la nuit, euh, quelle que soit cette nuit, j'appelle Dieu ma joie. Est-ce que, donc, à ce moment-là, on n'a pas une certaine euh, euh, euh, transposition, ou en tout cas un, un déplacement d'accent, euh, là où pour Job, on était face à une œuvre de sagesse. C'est vraiment la question du sage, mm -hmm. la question de celui qui médite mm -hmm. sur l'aventure humaine, mm -hmm. et notamment sur les, les, les échecs ou les chutes ou les abîmes mm -hmm. de l'aventure humaine, et qui attend... Euh, qui, qui cherche une réponse à cette question. Donc c'est vraiment la recherche du sage, euh, j'entends, de celui qui se pose la question. Mmh. Alors que là, on, on voit, euh, mmh. me semble-t-il, euh, Grégoire, mmh. faire dériver légèrement oui. Job vers une moralia, des moralias, moralia. c'est-à-dire des, des exemples moraux, oui. se, se, chercher comment oui façonner sa vie, oui. comment est-ce que l'expérience de Job doit irriguer notre vie quotidienne pour arriver à trouver un chemin, fortifier oui. en nous l'homme intérieur Oui, je le crois. Et cette fortification en nous de l'homme intérieur est de l'ordre d'une hymne, en quelque sorte. À la mise en ordre du sage, on a avec Job, et ça, ça peut peut-être répondre à cette question de l'élaboration littéraire, poétique, etc., on est dans l'ordre dans, dans d'un chant, de quelque chose, d'un hymne, d'un homme bah, qui chante sa plainte, évidemment. Donc du coup, il y a une dimension de chant, mais euh, c'est une manière pour lui de mettre en demeure Dieu, de répondre par cette beauté-là qui est une, la beauté paradoxale d'un homme éprouvé. C'est sûr qu'on n'est plus dans la mise en ordre de la sagesse qui veut mettre en ordre et qui veut comprendre comment, euh, quelle cause, pourquoi, on est dans autre chose. D'où le grand nombre de chapitres. Hein, C'est impressionnant, tous oui. ces chapitres du livre de Job. Oui. On est quelque chose d'hymnique, à mon avis. Je... Oui. Oui. Oui. Et ça, Grégoire le, le, le sent vraiment. Alors bon, il ne faut pas faire de lien nécessairement entre Grégoire et le chant grégorien, mais il y a quand même chez Grégoire cette sensibilité qu'on trouve dès Augustin de la dimension musicale. Le temps est musique, la providence est de l'ordre d'une musique... Et donc, on retrouve ça dans le livre de Job. Je, je passe peut-être à un troisième éclairage, celui de, de saint Thomas d'Aquin, sur le, la deuxième partie du texte que nous avons commenté aujourd'hui, celui de l'espérance de Job. Et je voudrais, de, de quelque manière, simplement prolonger ce qui vient d'être dit dans son, son, son commentaire, Thomas remarque d'abord qu'il euh, souligne une phrase que Job a dite euh, quelques versets plus tôt. Job a dit que Dieu l'avait déraciné comme un arbuste, ou plus exactement, Dieu avait déraciné l'espérance de Job, comme s'il avait déraciné un arbuste. Et euh, Thomas commente, donc ça c'est euh, chapitre 19, verset 10, et Thomas commente à cet endroit, « En effet, tant qu'un arbre est rattaché à la terre par des racines, il a l'espoir de verdir à nouveau. » C'est-à-dire que on peut couper au-dessus des racines, ça repousse toujours. Mais « Si les racines sont arrachées de la terre, alors, inévitablement, il va se dessécher et mourir. » Et donc, euh, Thomas applique cela à Job, il dit, « Mais pour Job, il n'avait plus d'espoir de retrouver de prospérité sur cette terre, comme si ses racines lui avaient été arrachées. » Donc, ce que Thomas souligne ici, c'est le fait que, non pas Job a tout perdu, c'est le fait que Job sait qu'il a tout perdu pour toujours. C'est fini. Il n'a plus d'espoir que ça revienne. Et euh, cette, euh, cette, cette phrase terrible, hein, il déracine comme un arbuste mon espérance, le conduit à une, une espérance qui est plus haute. Et voilà ce qu'on lit dans le verset 23 que nous avons vu. Euh, euh, euh, voici ce que comment Thomas le, euh, le commente, au verset 23, pardon. « Job a dit plus haut que son espérance lui avait été retirée, comme on arrache un arbre à la racine, et ceci se rapportait à l'espoir de retrouver une prospérité temporelle. » Mais maintenant, Job dévoile clairement son sentiment en montrant qu'il ne désespérait pas de Dieu, mais qu'il avait trouvé une espérance plus haute en Dieu. Non pas pour des biens présents, mais pour des biens futurs. Et Thomas dit, mais en fait, c'est pour cela que Job dit à cet endroit qu'il souhaite qu'on écrive ses paroles. Il souhaite qu'on écrive ses paroles, pourquoi bah Parce que son espérance en Dieu, il souhaite l'exprimer, et qu'elle ne tombe pas dans l'oubli, parce que cette espérance n'est pas pour un futur proche, mais elle doit s'accomplir à la fin des temps. Et donc, si Job veut qu'on écrive son espérance, c'est parce qu'il veut que cette espérance éclaire les générations qui vont venir depuis lui jusqu'à la fin des temps. Voilà l'explication le, le, de Thomas. En fait. Et en fait, on voit ici... Thomas fait de, de Job, ici, hein, prophète, un prophète. Quelqu'un qui annonce véritablement et qui, euh, au travers d'une expérience du déracinement total, il a déraciné mon espérance comme un arbuste, fait, en fait, euh, va, va, dans cette expérience-là, devenir le prophète pour toutes les générations à venir de l'espérance future. Hein. Et... Euh, et donc euh, Thomas en vient à cette phrase que nous avons lue euh, en, en disant euh, « Job commence en disant « je sais », c'est-à-dire savoir, il s'appuie sur une certitude, et cette certitude c'est celle de sa foi, cette racine de l'espérance. Euh, l'espérance dans la prospérité matérielle, sa racine a été coupée, mais en revanche, il reste cette autre racine, et la racine de l'espérance de Dieu, euh, qui est la foi. Et donc Job a cette espérance de la gloire de la résurrection future, et il en donne la cause. Quelle est la cause de cette, de, de cette, de cette espérance C'est que son Rédempteur vit. Mon Rédempteur est vivant, ou il vit. Je, je continue avec la, la citation de Thomas. « Il faut ici rappeler que l'homme fut fait immortel par Dieu, mais qu'il a encouru la mort par le péché, comme le rappelle Romains 5,12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Or, le genre humain devait être racheté de ce péché par le Christ. Et Job a connu le Christ d'avance, par l'esprit de la foi. Donc, ce qu'il appelle par l'esprit de la foi, ici, c'est véritablement cette inspiration de la foi qui, qui donne à Job une connaissance à l'avance du Christ. C'est vraiment le Christ qu'il connaît, même si, évidemment, c'est d'une manière énigmatique, mais c'est quand même le Christ. « Le Christ, dit continue Thomas, nous a racheté du péché par la mort en mourant pour nous. » et il n'est pas mort de telle sorte que la mort l'aurait englouti, parce que s'il est mort selon son humanité, il ne pouvait cependant pas mourir selon la divinité. Et donc, c'est par la vie de sa divinité que l'humanité a été restaurée en surgissant à nouveau à la vie. Comme le dit saint Paul, en 2 Corinthiens, s'il a été crucifié en raison de nos faiblesses, il vit en raison de la puissance de Dieu. Et la vie du Christ ressuscitant de la mort se diffuse à tous les hommes dans la résurrection commune à tous. Et donc se diffuse jusqu'à Job. Autrement dit, pour Thomas, ce que Job voit, c'est simplement cette diffusion de la résurrection du Christ. Et puisque cette diffusion, cette résurrection de sa chair à lui, elle est annoncée, elle est en espérance, il y a ce Rédempteur à l'origine de sa résurrection qui est en train de diffuser sa vie jusqu'à Job, mais simplement, ce Rédempteur, il est à venir et non pas dans le passé. Euh, par conséquent, la cause primordiale de la résurrection humaine, c'est la vie du Fils de Dieu, qui est de toujours, hier et aujourd'hui, le même pour les siècles. C'est pourquoi Job ne dit pas, que son rédempteur vivra, mmh. alors que c'est une prophétie, mais il dit que son rédempteur vit au présent. Mmh. Autrement dit, ce qui me semble intéressant dans ce commentaire de Thomas, c'est que il a précisément, euh, il a, il a resserré cette, cette, prophétie, cette phrase de Job sur le cœur, sur son assise, sur le cœur de son assise. Cette espérance, elle est assise sur une foi. Et cette foi, elle, est, elle ne peut être que la foi au Christ. Mmh. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici, ça n'est pas une foi où ça serait la foi en Dieu qui peut ressusciter les morts. Mmh. C'est la foi au Christ mmh. qui Duel. ressuscite mmh. les morts. Hein? Mmh. Alors, la résurrection en elle-même sera dans le futur, mais le, le Christ lui-même, ça. Sa résurrection, il est le vivant parce que par sa nature divine, il ne peut pas mourir. On voit ici, me semble-t-il, que euh, l'expérience de Job, donc à la fois qui commence dans une interrogation, qui se poursuit dans une attente de la réponse de Dieu, donc et une élévation de son espérance s'achève dans une véritable prophétie et confession de foi au Christ, qui, justement, ne peut être que ce rédempteur. Est, il est homme et Dieu, dans son humanité, il va racheter, il est rédempteur dans, par son humanité, parce qu'il vit dans son humanité, mais s'il peut racheter, c'est en raison de sa vie divine. Et là, on a véritablement isolé, me semble-t-il, le cœur de cette espérance de Job. oui, oui très très précis oui, oui. voilà il me semble que c'est ça l'effort de thomas ici c'est de préciser en fait hein, vraiment l'axe la, la, central de, de job alors il a bien été aidé faut dire par l'inspiration par de saint jérôme de... évidemment <rire> a... saint a quand ici. Quand même, euh, dit les choses avec une netteté extraordinaire qui l'hébreu est, est plus, plus, diffi... plus difficile à comprendre Je... il veut dire certainement la même chose mais dans un vocabulaire qui est peut-être moins formel mm. Eh bien, je pense qu'il faut nous arrêter pour ce soir. Adiutorium nostrum, in nomine domini, qui fecit cellum et teram.